Écoutez-moi les petits bâtoiles gondiens, j'espère que vous avez bien suivi ce cette Vous allez voir une gamme incroyable avec de la Massacreuse Dorée Alors Massacreuse Dorée, c'est à peu près viable, mais Massacreuse, faut qu'on en parle Alors Massacreuse Dorée, euh, ça devrait déjà être meilleur accessoirement, mais on va dire qu'on peut faire des choses avec Massacreuse Dorée, ça fait de la, quand même de la belle ménagerie Mais Massacreuse Normale, euh, bah finalement c'est une honte, c'est vraiment une carte qui, je pense dans le prochain patch d'ailleurs, je ne sais pas quand ça arrivera, peut-être euh, avec la prochaine, euh, le prochain gros patch, ou peut-être il y aura un petit patch d'équilibrage mais voilà, je pense que c'est quelque chose, euh, peut-être dans le prochain patch d'équilibrage, il pourrait y avoir peut-être les quêtes qui reviennent, euh, voilà, sur le dernier mois de saison, ou peut-être euh, mettre les sorts de Ticatus, voilà, un truc comme ça pour rafraîchir un peu la méta, ça peut être intéressant, même si je trouve qu'elle est vraiment cool, je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé. Mais euh, on parlait de quoi Ah oui, Massacreuse. Massacreuse, c'est Taverne 5, c'est plus 2, plus 2. Je pense que euh, c'est à l'heure actuelle pour moi la plus mauvaise carte de construction et c'est pas une carte de tempo. C'est vraiment une carte qui devrait être payée. Alors, passer Taverne 4 avec les mêmes stats, je pense que ça peut être quand même un peu problématique. Ça peut être un peu trop fort quand même. Mais peut-être qu'en Taverne 4, soit plus 1, plus 2, soit plus 2, plus 1. Euh, je pense que plus 2, plus 1 peut être plus intéressant parce que Massacreuse, c'est vraiment de l'attaque. Pour moi, c'est une carte qui... Qui, qui doit générer de l'attaque. Et en plus, accessoirement, plus 2, plus 1, c'est moins fort que plus 1, plus 2. De, voilà, donner des points de vie, c'est en général meilleur que donner de l'attaque. Euh, ça permet de faire plus de value, surtout sur des grosses créas. Donc je pense que peut-être la passer taverne 4 est lui donner le fameux plus 2 euh, plus 1 aux créatures, je pense que ça peut être vraiment intéressant, un bon up de la carte et voilà, permettre à l'archétype ménagerie alors l'archétype ménagerie, il existe mais plus sous sa forme massacreuse, il existe finalement avec du taverne 6, maintenant Bran, on le joue beaucoup moins, avant il y avait des cartes comme Natrizim, par exemple Natrizim qui permettait de jouer vraiment ménagerie démon enfin ménagerie avec le le, le maître de guerre, on faisait maître de guerre, des Natrizim dessus c'était une vraie carte de ménagerie, là l'archétype la, ménagerie pour moi c'est vraiment genre Théotard, 3 races ou 4 et puis on, on fait un, on, pas de la l'APM mais on achète, on revend, on achète, on revend je trouve que voilà, en tout cas, il est, il est différent. Moi, j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'archétype... Enfin, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'archétype ménagerie au, au, avec le Lebran, avec la Massacreuse, où on reste un peu taverne 5, il n'y a pas besoin d'aller chercher la 6 avec Théotard, enfin, ou alors plus tard avec Monted. Bref, en tout cas, je pense que c'est une carte qui doit être up. Euh, mais voilà, ça fait quand même des belles choses. Et surtout, ma sacreuse Dorée en 2023, c'est absolument génial. J'espère que cette vidéo... Alors, je vous, je vous saoule un peu avec mes intros, mais... Vous avez envie d'intro et puis moi j'ai aussi, aussi envie de vous parler un petit peu de théorie et de comment on pourrait, euh, pas forcément améliorer le jeu, mais euh, équilibrer un peu plus la méta, en tout cas équilibrer certaines cartes qui finalement au fil du temps perdent beaucoup beaucoup de puissance et dans certaines méta sont totalement euh, inexistantes, c'est le cas de la Massacreuse selon moi. Euh, ou alors la laisser Taverne 5 et peut-être faire un plus 3 plus 2. Ça, ça peut être intéressant, un plus 3 plus 2. En tout cas on ne la laisse pas telle qu'elle, elle est infâme. Bref, sur ce, bon visionnage Ragna c'est pas mauvais dans la méta Ragna ou Beck -Ovent. je pense que Beck est quand même meilleur que Ragna Mais Ragna est a vraiment un bon perso Ragna c'est vraiment cool donc, La méta finalement est redevenue un petit peu plus contrôle donc tu peux... En plus là il y a Mecha et tout Mais bon Beck c'est quand même tout de suite fort quoi Bon Comme des pièces en forme de Uran. Le mal est terre, évidemment. Un Uran invisible, c'est comme un fil invisible, mais en forme de Uran. À partir du moment où vous savez ça, vous maîtrisez la grosse partie, enfin le... la chose la plus importante de Battlegrounds. Je vous souhaite un... Merci Bob, Bah bon visionnage à toi petit loup. Salut Fiche, tu n'as pas vu mon message au-dessus, ça m'intéresse. Euh, pourquoi est-ce que je rafraîchis la session euh, Parce que les, les deux premières games, c'est toujours des games de chauffe. On va pas. C'est des petites games de chauffe. En général, c'est là où on va discuter, on va faire les, on va faire les cons et après, euh, et après focus. J'ai remarqué que c'est un jeu où la première game, c'est toujours. Euh... Enfin, Je sais pas, c'est. Tu dois toujours te remettre dedans. Quelles que soient tes sessions, hein, d'ailleurs. Parfois, tu peux faire 1, hein, ça n'empêche pas. Hein, t'es pas... pas tout le temps 8 ou 7 à la première. D'ailleurs, la première, on a fait euh, 3, 3, 4. Mais. Sauf que souvent les deux premières games d'utilisation c'est toujours un peu plus complexe. Salut grog Groc, Ça va nickel, merci, merci de demander et toi Oh, il y a des bonnes cartes là. C'est tentant, c'est tentant de rester mais je pense qu'on est quand même censé up. Mais j'avoue que c'est une bonne carte. Ça. Mais bon, il y a vraiment des trucs cool dans la 3. Beaucoup. Bon Milouz il va nous mettre une tartinette. Hein. Commencez à parler à Bob. Est-ce le début de la folie Bah c'est le seul personnage qui te parle. Après il y a certains personnages qui... Bah qui parlent pas directement à toi. Mais on peut considérer que... Vu que tu es le seul qui a une... Qui tend l'oreille. Parce que Bob il parle pas aux, Au serviteur. Il est clairement au-dessus. Nous, on est plus ou moins au même niveau. En tout cas, moi, euh, humblement, je me mets plus ou moins au niveau des serviteurs. Donc, parfois, je, je peux, ça peut m'arriver de parler aux serviteurs. Après, je préfère évidemment parler à Bob. C'est un vrai bonhomme, lui. <rire> C'est un vrai bonhomme. D'ailleurs, il n'y a pas de Bob-femme. Tu si. Est-ce qu'il y a un Bob-femme Pas femme inoïde. hein. Euh, ça se passe. Oh, il y a des murlocs. Après, je pense que ça, c'est mieux. Il y a la liche. Non, mais justement, pas une faminoïde. Un, vraiment un garçon, quoi. Un, un jeune garçon ou un vieux garçon. Maître Kien. Bras de l'Empire. Ah, ce sera sûrement Bras de l'Empire. Ça et ça. Plus 2. Ça devant. Ça. Ça. Franchement, sur un T6, on est strong. Surtout contre lui. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de jouer les gemmes. Il a up maintenant. Il a pas forcément sa carte du début. Ouais, je suis gros là. Ça suffit, je pense. Le résultat des games précédentes n'apparaissent pas dans le récap. Bien sûr que si. C'est juste que tu ne les vois pas. Salut Hardwish! La forme, la forme, merci! Et toi? Ouais, il a que la liche, c'est ça! Hein en Bob femme. Ouais. Il a pas de vrai Bob. Parce que Bob, il a une femme, non? Il va avoir une femme, Bob, je pense. C'est un homme, à... un homme à... Bob, c'est un, à... un homme à femme, comme on dit dans le milieu. Oh, c'est cool, ça. Ne ah pas non plus. Tenez, voilà une pièce le En vrai, est-ce que c'est si bien que ça Franchement, euh, ça donne envie de se garder. Hein en fait, l'idée, c'est... Je sais pas. Ou alors, on vire bras. Je pense qu'on va virer bras. Remaléter, gel. Ça, ça. Ça. ça, On est énorme, il y a pas besoin de jouer les gemmes. J'imagine qu'on va quand même les jouer. Au moins une. Pour être sûr. On a quand même à 25. Hein. Bob, c'est un homme à homme. C'est nous, c'est partenaire, C'est vrai, c'est vrai. Après, il n'y a pas que des hommes qui jouent. Hein. <rire> si t'es une femme, ça fait quoi? Moi, je suis un homme, mais... Enfin, je crois. Mais le truc, c'est que Bob, il... C'est un séducteur. Ça, c'est indéniable. Bob, c'est un séducteur. Vous êtes toujours dans la course. Je trouve ça ambitieux de présumer du genre de Bob en 2023. C'est vrai. Après... Euh... Il a une moustache. Après, il a une moustache. La moustache, c'est quand même une des choses qui peut faire la différence entre un homme et une femme. Alors, je suis pas vraiment un expert hein, dans les dans l'être le... humain. <rire> mais il y a quand même, en général, c'est une des différences. C'est pas la seule, mais c'est une des différences. Sauf que ça c'est vraiment une moustache de syndicaliste. Hein. C'est pas un petit duvet quoi. Non binaire et à moitié libanais. J'ai une mamie, elle avait autant de moustache que moi. Non mais les mamies ça compte pas. On a dit pas les mamies. Euh, on va hop. Hein. On, dit... on avait dit pas les mamies. c'est. Non, mais c'est pas une mamie, Bob. Ah non, un gars costaud comme ça. Il trébuche pas, Bob. Hein. <rire> Bob, Marti... Bob Martinez. <rire> c'est Bob Martinez. C'est drôle. Bon, on est pas mal dans cette game. Concentrons-nous un petit peu. Euh, c'est sérieux, quand même, Battlegrounds. J'écris ce message car salut, Narvalo. Ça fait deux fois aujourd'hui qu'on me met l'émote pouce en l'air pour proposer un up Mais on est d'accord que le bon émote pour ça c'est le pouce vert qui Non non il n'y a pas d'émote c'est n'importe quelle émote Il n'y a pas une émote pour euh, up c'est... L'émote... Euh, non non non Je dis non moi Même celle là tu peux... On s'en fout toutes les émotes elles sont différentes Tu peux les changer si tu mets le petit chaton ça marche Si tu mets euh, bah Bob justement ça marche aussi Ouais, c'est une bonne carte mais peut-être qu'on va juste up parce qu'on est énorme je propose un up est ce qu'on gèle ça en vrai c'est con mais on peut le geler au roll Je sais pas. Si on a magma on a envie de jouer maître, si on a un maître on a envie de jouer maître, si on a bran on n'a pas envie de forcément jouer maître. Ça c'est gros hein, franchement, hein. on va prendre ça c'est interdit je crois quand même. Euh... C'est tout que ça peut marcher dans un archétype euh... euh... avec Hagem. Euh... Euh... Le problème c'est quand je réponds à cette émote en retour, je réponds à cet émotion en retour, mais je up pas car je comprends pas que c'est le up. Je crois que les gens m'en veulent. Toi, si tu étais devant moi par exemple, bah, je te couperais en deux, juste comme ça, par plaisir. Hein. Après, tu serais comme ça coupé en deux. Tu me dirais, mais pourquoi t'as fait ça Et je ferai tu sais pourquoi Avec le doigt comme ça, vers une, une, une partie de ton corps, vu que tu seras en deux parties. C'est pour ton bien que je ferais ça je peux... <rire> Salut Bertrand Si je te coupe en deux c'est vraiment pour ton bien et tu le sais Pourrait-on tuer l'anomie s'il vous plaît Please J'ai dit please hein, quand même Allez, Allez Ah mais on passait quand même Euh oui Couper en deux verticalement Non non verticalement bah, oh non, horizontalement, pardon. Ah, à gant C'est le plus grand. Prends ça. Hein. C'est jouable, en hein, vrai. Putain, pétard, pardon, pétard. Ça, ça dégage déjà. Ça c'est un dragon. Ça c'est une bête. Vers les deux. En ça et ça. Meca. Vers les deux. Ça et ça. Par contre, comment on génère des gemmes <rire> Franchement. Est-ce qu'on va vraiment prendre la game Parce qu'on génère pas de gemmes. Hein. Sans blaguer. Après, on peut en générer plus tard. Vous allez me dire, mais... Wow, c'est complexe, là. Ça, c'est sûr que je le vire. Ça, c'est sûr que je le joue. À la lumière. Contenez votre rage. Ça, ça ou ça J'ai l'impression que ce sera trop trop lent. Euh, en fait, à game, j'ai l'impression qu'il faut avoir Charles il faut avoir machin. Enfin, c'est beaucoup beaucoup plus tard. Sachant que là, la tempo elle est meilleure tout de suite, et comme ça, je up derrière. Ouais la tempo elle est bonne je vais up Merde j'aurais dû garder une gem non pour lui Ouais je veux pas up hein. C'est ça Ça ça se garde Ça c'est pas sûr en vrai Ça c'est cool quand même mais... Ça, ça se garde et dans ce cas-là, je prends Bourbissa. Le tabac, c'est tabou, on en reviendra tous à bout. Ah, j'ai pas. ça fait chier, il y a 17 gemmes là-dessus. Ou alors, je vais dirais Magmaloc, hein, franchement. Après, il y a Magmaloc et ça. Le tabac, c'est tabou, on en reviendra tous à bout. Ah, je sais pas. Bien. Hein pas bien. Alors. Je fais ça. Euh... Tra, ça fait chier de virer ça. Ça se fait ou pas Non, ça se fait pas, je crois. Je crois que c'est plutôt Magmaloc, en vrai. Et je vais jouer mecha euh, Boubou. Je pense que je vais plutôt jouer mecha, tant pis. Ah, c'est embêtant, moi. On board il est quand même cool. Hein. J'aime bien vendre à ma gamme à gamme et up. T'as rien à chercher de fou en 5 sur ce rien. tour Ah si, il y a les massacreuses. On prend de la stat quand même. Hein. En fait, il faut pas essayer de faire la combo, la compo la plus invincible. La compo la plus invincible, selon moi, ce serait un truc à base de... Ouais, à game Ancêtre et tout. Ouais, vraiment. Ou alors euh, avec euh, les Murlocs. Mais si j'ai pas Bran, ça reste très lent quand même. Juste mettre des réalités et Magmaloc, ça reste quand même assez lent. Surtout que là, la texture que l'on a, c'est vraiment... Euh, Je pense que ça aurait été une erreur. Je pense vraiment que d'avoir fait le bon play, mais j'avais vraiment une range assez large de play ici. Là, je peux up en vrai. Je peux asser ça et up. Je sais pas si le up a vraiment du sens. On a un poil bloqué. Après, on peut essayer de tripler les cartes. Je sais pas. Le up, en vrai, euh, je joue pas grand-chose. Ouais ma tempo, elle est vénère, c'est clair. Euh, je pense qu'il faut rester dans cette taverne. Par contre, je suis pas obligé de... Oh, waouh, je suis Jésus. Oh, je crois que je suis Jésus. Ah, C'est sûr, en vrai. Je dis je crois, mais non, je suis Jésus. Résus, hein. c'est toi Je Théotard Oh, bordel. J'ai tout. Je vais virer ça, mais... Pas maintenant. Franchement je, je fais ça. Ah. L'hydre L'hydre est cool hein. Après j'ai pas la place hein si je vais vers ça et que je mets une hydre, j'ai plus la place pour faire Théotard machin. Ou alors je vais vers lui mais... Je prends l'hydre un tour et je vois après. va falloir virer deux cartes. Ouais le problème c'est que ça, ça combatte pas avec euh, leader. Après à moins, à moins d'avoir un deuxième taunt. Je, pense que vous avez une chance de je sais pas, en vrai c'est pas évident. De toute façon il faut un deuxième taunt parce qu'ils vont jouer Leroy. Mais... Euh, Peut-être faut virer, virer Brut et Drake. Drake c'est gros mais bon. Ou bon, alors on vire carrément le mécaro Non, je pire je, je, je pas Massacreuse, c'est trop fort en stat. J'imagine la stat de, de taré que ça donne, non, non. Bah, Massacreuse Théotard, c'est dur, mais en même temps. Euh... Je sais pas. C'est vraiment gros, hein, quand même, Massacreuse, hein, franchement. Ça se met pas très bien là, les... Ça va suffire, mais quoi quoique, c'est pas sûr, hein. Faut bon, juste pas taper dans la vente. Voir à droite. Ah c'est bon. Euh... Le uran et le deflecto. Je vire le premier mecha. Je vire ça. Je crois que c'est ça. par une tasse de thé. Que la corruption sur cet Y'a pas de non race là. Y'en a. a Je peur de rien. Sauf des en vrai, on peut avoir euh, Mounted, des trucs comme ça. Baldrin, non. Vous êtes en tête. Dans la poche. Ouais, mais c'est pas tout. On est quand même vraiment très très bien on est quand même leader c'est une carte clé dans la méta probablement une des meilleures cartes de la méta je pense on n'explose pas bon lui il est invincible hein, mais c'est RENO. ok Dockey je compte le mort ici Je vais vous faire d'un peu de... Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ah, c'est relou. Pas mal quand même, hein, franchement pour un tour 12, euh, c'est juste que l'autre il avait un milliard d'années d'avance par rapport à, tout, à tous les boards qui existent de toutes les games euh, possibles, hein, mais franchement c'est quand même pas mal. Hein. Ça c'est une belle protection, faudrait juste trouver un, je vais, je vais pas geler parce que j'aimerais bien avoir un autre taunt, genre taunté massacreuse ou ça, pour vraiment bloquer le Leroy au début. On va mettre la bête devant. Oui, sûrement. En fait, plutôt en 2, j'imagine, mais c'est pas évident. Je pense qu'en 3, c'est ok. Il y a une belle protection avec ça, et je pense que c'est plutôt en 3. L'idée, c'est vraiment de taper en cône parfait. En fait, si tu le mets un, c'est bon pour reset le boubou. Quoi que non, il attaque, t'attaque, il attaque. Ouais, dans ce cas, en fait, créa... elles peuvent avoir 33, ses premières créas, donc c'est un peu risqué. Je pense qu'on peut faire top 2. Je pense qu'on peut faire top 2. Je pense que Reno, bah, il a high roll sa game, hein. c'est le fameux high roll, hein. on peut rien faire contre du high roll. Mais euh... je pense qu'on peut clairement faire top 2. Là il va y avoir deux morts. On va jouer top 4. Et top 4, nous on a déjà joué contre Reno Donc normalement.. Ah ouais mais on peut pas jouer contre le mort, mais c'est Reno qui va jouer contre le mort. Et nous on va jouer contre euh, un gars. Et ça va se jouer entre le gars et moi. À, à moins qu'il y ait une autre égalité, mais. Je pense que Renault il doit tuer quelqu'un. Après les autres, je sais pas trop comment ils sont. Et ils ont pas beaucoup de points de vie. Il hein. n'y a que si lui il meurt et qu'il reste en vie. Ouais, c'est ça. Là, normalement, je prends pas Reno, je l'espère. Voilà, je prends l'autre. Qui est gros, mais. C'est pas Reno. Euh, ok. J'aurais choisi le même. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je la corruption Je n'ai peur de rien, On n'aura jamais trois tours, hein. Deux tours non plus, mais. <rire> ok. Bon, bah, écoutez, euh, ça va être sympa. Ça va être sympa. Franchement, la compo, elle est belle. Hein massacreuse dorée, euh, c'est rare. Déjà, c'est rare de la garder. Et déjà, c'est rare de la voir, Et c'est encore plus rare, même, j'ai envie de dire, de la garder. Parce que là, franchement, on avait plein de spots pour la garder. Et je pense, et c'est ça le pire, et c'est pour ça que la, la carte, c'est la pire du jeu, c'est que si je l'avais virée, la Massacreuse, je pense que ça aurait pas été une erreur. Vous voyez, même doré, hein. enfin normal évidemment c'est trop horrible, mais même en doré, je pense que si, je pense que garder un, je sais pas c'est con mais limite garder mon Uran pour avoir un Necrolite plus tard ou, ou garder euh, je sais pas à game machin, enfin après voilà avec Théotard ça marche bien mais je pense clairement ça aurait été pas une erreur de la virer en doré, c'est horrible comme créa, c'est absolument médiocre. En fait tu devrais la mettre taverne 4, comme avant taverne 4, plus 2, plus 1, je crois qu'ils avaient fait un truc comme cela. Ça c'est cool. Ah zut. Ah fait chier. Fait chier de pas le tuer. Ah c'est horrible de pas le tuer. Bah, est-ce qu'on est mort là maintenant? On va jouer contre Renault. On est troisième. Oh non! À moins que lui, il ait joué contre Renault. Lui ou nous? Un des deux. Pourquoi moi? Ah, fait chier. La viande. Hein. La vire. Là, c'est sérieux. Là, on est, on est dans des, des trucs sérieux là. Je le mets first. Il a la 5-9, peut-être qu'il l'a gardé. peut-être qu'il l'a viré. Ouais, je dois le mettre first quand même. Je dois, je dois tout grider là. C'est-à-dire je dois attaquer first. Ça doit vraiment là je dois ouais, grider au max quoi, le setup. Ah ouais, c'est frustrant hein, Parce que je le bats, évidemment, je suis à 100% contre lui, mais je pense que j'ai vraiment une possibilité de le tuer et là on va faire 3 quoi. Bon on aura vu une massacreuse dorée cette année. De Tavern 5 hein. Parce que franchement je pense vraiment que ça va être le prochain up. Enfin le prochain ouais up de la carte. C'est la passée ces ta 24 et plus 2 plus 1 ou plus 1 plus 2. Je pense que plus 2 plus 1 c'est bien. Plus 2 plus 1 c'est pas mal. Ou alors plus 3 plus 3 ta 25. Je pense que dans un premier temps il faut peut-être y aller euh, mollo genre plus 3 plus 2. Déjà plus 3 plus 2 c'est une vraie amélioration. En fait, c'est une carte qui est faible, mais le jeu, il est très équilibré. C'est-à-dire qu'elle est faible. C'est la plus faible du jeu, mais elle n'est pas injouable. Vu que le jeu est équilibré. Mais clairement, plus 3, plus 2, c'est un vrai up et ça pourrait rendre la carte pas mal. Pas forcément euh, méga forte, mais pas mal. Ou plus 2, plus 3. Bon. Boum. Bah écoutez, euh... c'est un top euh, à la vachette. Malheureusement, plus... non, plus 3, plus 2, ça va avec Massacreuse. Massacreuse, c'est de l'attaque. D'abord de l'attaque, ensuite de l'endurance. En plus 2, plus 3, c'est pas Massacreuse pour moi. Plus 3, oh, waouh Bah écoutez, on était vraiment fort parce que... il a, En fait, il est mort contre le gars... Quand... Ah non, c'est Reno qui avait tué ce gars-là. Je pense que c'est ça. Bah, Reno, il avait tellement d'avance que... Nice Bon, ça reste une, de... c'est une deuxième place ici. Plutôt cool.